C'est pas La vallée verdoyante de la Dumbéa. Et petit à petit, celle-ci se resserre entre les flancs de la montagne jusqu'à former des gorges sauvages. Et au milieu coule la rivière avec de nombreux lieux de baignade. Au bout du sentier dont une partie s'est effondrée, nous arrivons au Marmite, but de la petite randonnée et véritable piscine naturelle dans laquelle un bain de fraîcheur est le bienvenu, le temps d'un pique-nique et le retour se fait par le même chemin.